Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre que je lis dans le cadre de la préparation de la vidéo sur Mist of Pandaria euh, et que j'ai terminé, qui s'appelle Le Déferlement. Alors là, normalement, euh, arrive bien sûr plein de gens qui vont se dire Ah, super, il parle de mon bouquin préféré, bien entendu, puisque euh, on parle de. Déjà, bah, le livre s'appelle Jaina Porvaillant, c'est vrai que je, pas, je ne je l'ai pas dit jusqu'au bout, c'est Jaina Porvaillant, donc Jaina Prodmore, Le Déferlement, donc en anglais c'est tout simplement Tides of War. Euh, Tides of War, on oublie d'ailleurs la localisation, malheureusement, alors je vais pas taper dessus, mais la localisation à. A ah, oublié un truc, c'est que le Tides of War, il est pas là par hasard. C'est un hommage bien sûr à Warcraft 2, Tides of War, c'est euh, Tides of Darkness. Euh, C'était tout simplement le premier opus de Warcraft 2 avant l'extension Beyond the Dark Portal. Donc il y a un petit écho, étant donné que euh, on va parler de Terra Mort et qu'il va même y avoir des petites anecdotes par rapport à Dailin. Donc là-dessus, à ce niveau-là, il y a un petit écho, quoi. et qui se perd malheureusement en français. Euh, en l'occurrence, du coup, ce, ce livre a été écrit, comme vous le voyez, par Christy Golden. Alors, je préfère le dire tout de suite, je n'ai absolument rien contre Christy Golden. Euh, je me suis rendu compte assez récemment qu'il y avait, euh, je pense que ça doit être un petit peu, parce que voilà, c'est devenu une personnalité assez, euh, assez connue, assez célèbre, et la célébrité emmène son lot de fans qui défendent... Euh, à couteau tiré et également surtout euh, les anti, hein, les, les haters, les haineux. Du coup, euh, je découvre assez récemment que Christy Golden avait, euh, pas mal de, y avait pas mal de gens qui l'a détesté et qui euh, lui prêtent beaucoup de tort alors qu'elle bah, n'est pas forcément pour, pour tout ça. Donc je tiens à dire que bah, dans, les bouquins, dans mes bouquins préférés de Warcraft, j'en ai au moins deux de Christy Golden, à savoir euh, le chef de la rébellion avec Thrall, et euh, Before the Storm donc avant euh, Battle for Azeroth euh, qui font partie de mes livres préférés et qui sont écrits de Christy Golden donc je, je n'ai rien spécifiquement contre Christy Golden et surtout penser que c'est Christy Golden le problème c'est euh, pas avoir une bonne vision de ce qui peut se passer dans l'écriture d'un tel bouquin parce qu'il y a marqué Christy Golden mais par exemple si on regarde juste les remerciements Christy Golden pour rappeler un petit peu comment s'écrit un bouquin Chris, en gros il y a un auteur Christy Golden qui va être encadré par plein de personnes, généralement c'est Chris Medzen euh, et pas que lui qui vont justement en fait lui donner un script et lui dire voilà t'as les grands points maintenant tu lis tout ça ensemble <rire> alors bien sûr l'auteur va quand même donner de sa personne mais à la base il y a un script qu'elle doit suivre et j'en avais beaucoup parlé dans, dans Prélude au cataclysme qui était également de Christy Golden et j'avais dit que justement bah le bouquin, je l'avais malgré tous ses défauts. Je vous invite à aller voir parce qu'il bah, il fait pas mal suite à justement prélude au cataclysme puisque c'est le livre qui se passe juste après euh, cataclysme. Donc au final, il lui répond, il lui fait écho à pas mal de, il fait écho à pas mal de choses et euh, bah ça se voyait en fait le script et elle est consciente parfois de certains problèmes et, euh, et du coup elle en parle mais au final elle élude un peu la question quoi. Donc déferlement, on pourrait se dire c'est uniquement Chrissy Golden. Petit rappel. Donc à la fin il y a un remerciement euh, Remerciement, remerciement Avec donc Mince j'ai raté les remerciements Mais du coup ça, il y a au moins 4 personnes Dont Mickey, Nels, euh, Mickey Nelson C'est bon je l'ai Je l'ai je l'ai, je l'ai, je l'ai, euh, donc Edge euh, Schlesinger, désolé sur la prononciation, James Woe, euh, Mickey Nelson et Russell Brower. Personnellement, j'en je connais deux, c'est James Woe qui a fait énormément de choses et on lui doit en partie euh, l'arc Worgen de Cataclysme, et Mickey Nelson qui a fait du positif et du négatif, mais Mickey Nelson a assez connu aussi, il a écrit pas mal de nouvelles de Warcraft. Les deux autres, je les connais moins, et ce que j'étais étonné, pas de remerciements à Chris Metzen, donc Chris Metzen ne semble pas avoir encadré euh, ce bouquin qu'on soit clair Chris Medzen, il a fait du positif et du négatif hein. euh, l'un de ses sujets de cœur, ça a été World of Draenor euh, du coup tout ça pour dire quoi parce que là je perds un peu de temps mais tout ça pour dire quoi pour, pour moi c'est pas du temps perdu puisque Christy Golden je ne suis pas contre elle et il faut pas penser que euh, Christy Golden est responsable de tous les maux euh, qui touchent World of Warcraft ce serait totalement passé à côté de son sujet euh, elle est là pour le coup c'est presque euh, c'est comme un réalisateur qui doit faire un film de commande et qui doit dire bon bah voilà on te, on te donne ça ça ça ça à faire maintenant tu le mets en place euh, c'est elle a énormément de, de, de, de cahiers des charges à respecter en fait donc pensez que c'est uniquement Christy Golden, Christy Golden a tout rassemblé en fait donc je n'ai rien contre Christy Golden et ce livre est très apprécié généralement par la communauté de World of Warcraft et je précise bien de World of Warcraft <rire> parce que euh, bah, on traite évidemment de Jaina Prodmer, Jaina Port Vaillant euh, donc bah, Jaina c'est quand même l'un des personnages préférés des, des joueurs et des fans euh, bah, de toute la licence Warcraft pour le coup et on va parler d'un drame puisque c'est la destruction de Terra Mort. Alors je vais spoiler comme un salaud, hein. je vais spoiler sans vergogne. Euh, on a pas mal de personnages très appréciés de la licence, euh, on a un drame, un drame avec la destruction de Terra Mort et pas que. Donc il y a pas mal d'émotions, pas mal d'émotions. Euh, quelque chose aussi, une anecdote qui est assez triste, c'est que Christy Golden a perdu son papa pendant l'écriture. De ce bouquin donc ça a pas dû aider à l'écriture et surtout quand tu as autant de drames qui se passent dans un bouquin pareil ça a dû je pense que ça la marquera ça a dû la marquer profondément et ça la marquera jusqu'au jusqu'à la fin de sa vie donc pas facile et en l'occurrence bah du coup la plupart du temps c'est l'un des livres préférés des gens personnellement je sors de ce bouquin j'ai la tête de Jaina c'est j'ai lu pas mal de livres. Alors certains, parfois, c'est très gentil. D'ailleurs, pense que j'ai tout lu, mais non, non, je n'ai pas tout lu. Il me reste encore pas mal de choses à, à explorer. J'ai lu pas mal de livres euh, de Warcraft, mais je n'ai pas encore tout lu. Celui-là, bah, comme je l'ai dit, c'était dans le, dans comme ça se passe juste avant Mist of Pandaria. Bah, il fallait que je le bosse pour, euh, fallait que je le, le livre, euh, je le lise, pardon, à fond, pour préparer la vidéo sur Mist of Pandaria. Et en fait, eh bien, je pense de tous les livres que j'ai lus, il y en a qui sont vraiment pas fous. Mais celui-là je pense que c'est le pire bouquin de, de Warcraft qui m'a été donné de lire. Je pense qu'il y, y aura pire probablement mais pour le moment c'est celui où je suis le plus atterré par le niveau d'écriture et par le scénario et par les personnages et par tellement de facilité scénaristique, tellement de yolo, tellement de, de remplissage, de, c'est une catastrophe. Alors. J'en ai parlé un peu sur Twitter et tout le monde est en mode Oh je suis surpris que je suis surpris, c'est un de mes livres préférés etc donc je vais tâcher d'expliquer pourquoi. Je veux pas non plus que cette vidéo soit trop longue quand je dis ça généralement ça finit mal, mais euh, donc je vais peut-être pas être aussi cadré que d'autres parce que sinon je me suis dit que ça allait me prendre beaucoup de temps et j'ai pas mal de vidéos à sortir avant Mist of Pandaria qui prépare justement Mista of Pandaria, mais je me devais d'expliquer mon point de vue et de vous, de vous expliquer pourquoi je n'ai pas aimé le bouquin et pourquoi même je considère que c'est probablement le, le plus mauvais euh, qui m'ait été donné de lire. Donc, on va aller dans le contexte, je vais vous lire un petit peu le truc, hein, mais le contexte c'est quoi euh, Le cataclysme est passé, donc ça se passe entre Cataclysme et Mister Pandaria. Euh, le calme est revenu sur les royaumes disparates d'Azeroth, alors que le monde brisé se remet du désastre. L'illustre sorcière dame Jaina s'est s'évertue et a apaisé les relations entre la Horde et l'Alliance. Mais des tensions grandissantes menacent de provoquer une guerre ouverte entre les deux factions, anéantissant ainsi le peu de stabilité, dont jouit encore le monde de... Et là, World of Warcraft. Euh, de sombres nouvelles parviennent à Terra Mort, la ville bien aimée de Jaina. L'iris de focalisation, l'une des plus puissantes ligues du vol draconique bleu, a été dérobée. Pour retrouver le mystérieux objet, Jaina s'allie à Kalegos, l'ancien aspect des dragons bleus, tandis que les deux glorieux héros nouent des liens inattendus durant leur enquête. Le cours des événements menace de prendre une tournure catastrophique. Garrosh sur l'enfer, ou well Scream, mobilise les armées de la Horde dans le but d'envahir Terra Mort. En dépit de dissensions croissantes au sein de son propre camp, l'intrépide chef de guerre compte bien instaurer une ère nouvelle de domination pour la Horde. Sa soif de conquête l'incite à prendre des mesures brutales contre tous ceux qui osent remettre en question son autorité. Les forces de l'Alliance convergent vers Terra mort pour repousser l'assaut de la Horde, cependant les courageux défenseurs ne s'attendent pas à l'ingéniosité et à la duplicité de la stratégie de Garrosh. Cette attaque transformera irrévoca irrévocablement Jaina et plongera la pacificatrice convaincue dans une situation chaotique et accablante. Alors... Rien qu'avec ce double résumé, on a déjà des problèmes. Euh, donc le cataclysme passé, le calme est revenu, blablabla. blablabla. Jaina, vaillance et s'évertue à apaiser les relations entre la Horde et l'Alliance. Bon, jusque là, c'est la Jaina de War 3 qu'on connaît, tout ça, tout ça, pas de problème. Mais des tensions grandissantes menacent de provoquer une guerre ouverte entre les deux factions. C'est déjà la guerre ouverte Et là vous allez me dire, bah pourquoi vous avez joué à Cataclysme Vous avez fait les zones de Cataclysme Vous avez fait les Barents, où il y a des assauts entre euh, des troupes de l'Alliance, le fort euh, le fort Vaillon, ou je sais pas quoi, là, au sud des Barents, au sud des, des Tarides, le fort du Gué du Nord, avec des attaques de Horde sur le fort du Gué du Nord, Ashenvale, Orneval, les elfes de la Nuit massacrées, les Serres Rocheuses. Vous avez fait ces zones-là La bataille entre l'Alliance et la Horde au niveau de Vajir. La guerre, elle est déjà là <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire de paix Très étonnant Ensuite, l'iris de focalisation. Bon, vous savez ce que c'est, l'iris de focalisation, normalement, euh, utilisé pour tomber Maligos, création de Wrath of the Lich King, afin de mieux battre euh, Maligos, et Maligos l'utilisait pour essayer de détruire le monde, blablabla. Bla bla bla bla. Il va en prendre plein la gueule dans ce bouquin, Maligos. Euh... Donc, et derrière, Garrosh sur l'enfer, blablabla, blablabla, bla bla, il veut attaquer, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Donc là déjà, je suis en mode, ok, le contexte déjà, il y a un problème. Parce que, on va y revenir, le vol bleu qui a perdu une de ses reliques les plus puissantes, protégé par cinq dragons qui étaient sortis en vadrouille pour, euh, pour l'envoyer ailleurs. Finalement, ça tourne mal, comment la horde a eu l'information, on ne sait pas, mais embuscade de préparer contre des dragons alors au départ c'est pas caché que c'est la Horde, mais très très vite dans le bouquin et c'est même dit, <rire> c'est quasiment dit à, à demi mot dans le résumé. Au final on va très vite comprendre que c'est la Horde. Étonnamment, ce sont euh, le, le, les risques de focalisation va être envoyé d'une zone A à une zone B et c'est que des zones de la Horde. Donc on comprend très vite que c'est la Horde qui a volé le truc. Alors comment ils ont eu les informations euh, d'un déplacement caché du vol bleu vers une autre destination du vol bleu On ne sait pas. Mais ils ont réussi à faire une embuscade, généralement quand as une embuscade c'est que tu sais où va l'adversaire Mais là NP, pas de problème, en plus les dragons bleus euh, s'étaient cachés euh, sous forme humaine pour pas qu'on les reconnaisse Pff, Pas de problème apparemment euh, NP, hein, euh, Garrosh est tellement fort qu'il euh, a même des informations qu'il ne peut pas avoir Donc euh, bah, le dragon bleu, 5 dragons bleus avaient été envoyés en escorte, ils sont tous tués On, Le combat apparemment a été compliqué mais c'est tout Donc l'iris de focalisation a été volé Mince, quel dommage, ça commence très très fort. Hein. Et je ne déconne pas, je ne déconne pas. On est littéralement à la page 4. Alors c'est la page 13 au total, mais au départ c'est juste des, des préfaces à la con et tout. Mais la, alors première page déjà, on va y revenir après, mais première page, une carte de, de Terra Mort. Évidemment, la Terra Mort de World of Warcraft, bien entendu. Mais on y reviendra après. Et je ferai une vidéo spécifique à Terra Mort, donc j'en parlerai un peu plus. Et du coup, littéralement, quatrième page premier personnage qui en prend plein la gueule c'est évidemment Maligos avait-il réellement été meilleur sous le commandement d'un aspect fou Donc là c'est le personnage du vol bleu hein, qui, parle, qui parle de, de, de l'aspect fou, alors on pourrait dire que c'est Deathwing l'aspect fou souvent c'est Deathwing mais là le commandement du vol bleu ils avaient déjà été sous le commandement d'un aspect fou, on parle de Maligos je rappelle que Maligos euh, la plupart des personnages de ce bouquin d'ailleurs l'ont rencontré euh, enfin, sont dans le bouquin que je vais citer c'est la nuit dragon, dans la nuit dragon Maligos, euh, on nous explique, et d'ailleurs dans le jour du dragon aussi, que Maligos est sur la, la voie de la raison. Il, il a été soigné de sa folie, effectivement, et pour quelqu'un de fou, il a plutôt pas mal aidé les gens. Donc euh, ça c'est du War of the Age King, mais on va pas cracher sur War of the Age King. On est en 2011, le, le, le, le truc se passe super bien. Euh, évidemment, Hotel K, tout le monde se paluche dessus, donc on va pas cracher sur Hotel K, évidemment. Alors que ce sont des personnages, notamment Kaligos qui a été très présent dans la nuit du dragon. Donc, on va pas redire. Alors que ça dit totalement l'inverse de la nuit de dragon. Mais bon, on va pas revenir dessus quand même. Ce serait dommage. Et on va avoir ce genre de raccourci et de facilité pendant tout le bouquin. Le vol bleu, donc, a perdu l'iris de focalisation. On va envoyer du monde pour le rattraper. Euh, donc, là, tout le vol bleu. Euh, bah considère qu'ils doivent, ils doivent y aller. Certains doutent et remettent en question l'autorité de, de Calégos. pas mal de, de dragons du vol bleu se barrent un petit peu dans tous les sens, et à ce moment-là, du coup, il faut qu'il arrive à tenir les rênes, et Calégos veut frapper un grand coup en disant, bah moi je vais y aller personnellement, à rattraper euh, l'iris de focalisation, euh, c'est un peu de ma faute euh, si, euh, bah déjà, on nous l'a volé, c'est moi qui avais dit qu'on devait le bouger d'un endroit A à un endroit B, je me sens responsable, je dois le chercher. Là, pour le coup, on se dit, bah c'est bien, et... Il Alors d'autres, notamment Kirigosa, sa... son âme sœur on va dire dragon bleu, lui propose, lui propose de venir avec lui ainsi que d'autres dragons bleus et il refuse catégoriquement de l'aide des autres dragons bleus. C'est vrai que quand l'iris de focalisation, un objet qui est capable de renforcer des pouvoirs magiques et de potentiellement, parce que là c'est vraiment présenté comme ça, une relique qui est capable de changer la donne et de menacer l'équilibre du monde, il est en mode, non, c'est ma responsabilité, je dois y aller tout seul. Donc les autres dragons bleus, bah ils restent là-bas en attendant. Quel gardien de la magie. Il y va tout seul. Est-ce que vous sentez que ça va bien finir Et ça, par exemple, moi déjà, rien que là, le plot, donc le, le scénario, je peux pas, c'est pas possible. Quand on te dit qu'une te qu un, un, telle relique est aussi dangereuse et peut, poser, peut causer autant de problèmes... C'est la responsabilité du vol bleu, le vol bleu a été formé pour protéger, pour éviter ce genre de choses. Tout le monde lui propose son aide, enfin pas tout le monde mais pas mal lui propose son aide. Il dit non c'est ma responsabilité, j'y vais tout seul. À quel type d'incompétent on a affaire là en fait Parce que Kalegos, personnellement c'est un personnage que j'aime bien, je lui ai consacré d'ailleurs une vidéo hein, euh, spécifiquement sur, sur Calegos et le traitement de Kalégos dans l'histoire de World of Warcraft. Et... Ce bouquin, je ne l'avais pas lu avant de faire la vidéo sur Calégos, mais heureusement parce que sinon je l'aurais un peu plus taillé. J'aime beaucoup Calégos, mais dans ce bouquin, Calégos, c'est une honte. C'est un incapable, un incompétent d'un niveau planétaire. Hein. C'est. Ah ouais, avoir tué Maligos pour le remplacer par ça, c'est extraordinaire. Hein. Et du coup, eh bien il y va tout seul. Et évidemment, eh bien il faut que le scénario avance. Donc il n'arrivera jamais pendant tout le bouquin. À récupérer les risques de focalisation, mais j'y reviendrai après. Donc, on a ensuite la Terra-Mort de World of Warcraft, évidemment. Donc, je rappelle que Terra-Mort dans, dans Warcraft 3, c'est censé être la nouvelle capitale de l'Alliance. Donc, si vous êtes déjà baladé en tant que joueur à Stormwind, vous avez votre capitale, un hein, Hurlevent, tout ça, tout ça. Il y a l'hôtel des ventes, machin, etc. C'est super grand, c'est l'une une des plus grandes villes de l'Alliance, tout ça, tout ça. Bah, en fait, ça, ça devrait être Terra-Mort mort c'est censé être là où euh, tous les rescapés de tous les royaumes humains, mais nains également et elfes, sont, en fait. Donc, c'est censé être l'une des mégapoles de l'Alliance, en fait. Donc, d'ailleurs, dans le jeu de rôle, dans le, le RPG, euh, Terra Mort est la capitale de l'Alliance. Dans la continuité de Warcraft 3. Malheureusement, World of Warcraft, euh, bah, à l'époque, euh, ils avaient beaucoup, beaucoup de boulot, donc ils ont... Euh, ils ont préféré mettre Stormwind du côté euh, bah, d'Urlevent, etc. Et du coup Terra-Mort n'a pas eu la place qu'elle aurait dû avoir. Elle a été reléguée au rang de toute petite ville. Hein. Vous allez dans Warcraft, c'est ridicule hein. euh, Terra-Mort, c'est ridicule, tout petit. Malheureusement, euh, nous ne sommes... Ça c'est une raison de gameplay avant tout, c'est une raison de gameplay. Alors, il y a des prises de décision aussi, hein. Ils auraient, ça aurait dû être la capitale, finalement non, mais euh, c'est surtout une raison de gameplay. Malheureusement, le jeu avance, de plus en plus de, de nouvelles zones sont grosses et on va construire des grandes villes, par exemple Boralus, bon là, on n'est pas du tout dans le contexte de, de ce bouquin, mais regardez la taille de Boralus, c'est gigantesque, c'est ce que devrait, euh, Terre devrait être même plus grand en fait. Et au final, et certains même se plaignent que Boralus est limite plus grand que Stormwind, alors que c'est normal en fait, plus on avance, plus on peut... Euh, Zoomer sur une zone et l'agrandir, etc. Sur Amar, hein, la ville est gigantesque. Du coup, Terra-Mort, malheureusement, Vanilla, c'est du Vanilla, donc 2005, euh, 2005, c'est tout petit. 2004, 2005, c'est tout, tout, tout petit. Et au final, eh bien, on va avoir euh, tout simplement, donc, une Terra-Mort. On pourrait aller plus loin, puisque c'est le bouquin. Le bouquin n'a pas besoin d'avoir des, re des restrictions de gameplay, d'avoir des contraintes de gameplay. Mais non, parce que ça s'appelle World of Warcraft. Donc, c'est un. Au lieu d'explorer de, justement le monde de Warcraft et de nous faire voyager, non, non, non, non, non, non, c'est un bouquin, World of Warcraft, donc c'est le jeu, donc c'est le MMORPG. Donc tu as ton petit phare de Terra mort qui fait 3,50 mètres de haut, tu as euh, ta petite caserne, et c'est tout, rien de plus. Les distances, bah tu les fais en 10 minutes, comme dans le jeu, évidemment. Faudrait pas, faudrait pas que le joueur soit perdu, et découvre qu'en fait le monde dans lequel il évolue est bien plus grand que ce qu'il y a en jeu. Et ça, moi, ça m'énerve. <rire> quand dans le déferlement. Euh, quand dans. Quand dans Prélude au Cataclysme, il y a Magata qui fait euh, Thunder Bluff or Grimard en une heure, aller-retour. Moi, je, je m'arrache les derniers cheveux qui me manquent, en fait. Ça, je peux pas, en fait. C'est pas possible. On est dans un. Dans, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Le monde de Azeroth, c'est une planète naine, c'est plus petit que Pluton en fait, les distances c'est tout petit. genre C'est quoi ce truc Ça n'existe pas ça. Donc, moi, la Terra-Mort de WoW, euh, dont le, ça m'énerve ça en fait, ça m'énerve énormément. Surtout que bon, bah, j'ai joué à War 3, donc Terra-Mort je sais ce que c'est. N'hésitez hein. pas à jouer à Warcraft 3. Euh, Reforge d'ailleurs l'a très bien refaite, hein, et elle a gardé la, ils ont gardé la Terra-Mort de War 3, donc une très grande Terra-Mort. Et euh, malheureusement eh bien, Terramor va avoir un rôle euh, assez inutile et j'y reviendrai après mais bien sûr je compte, je compte lui consacrer une vidéo entière. Euh, on est du coup comme je l'ai dit dans un contexte de paix. Et là je, je, je suis en mode mais comment on peut être dans un contexte de paix avec ce qui s'est passé à Shenvale à Orneval, même dans les livres en fait. Les livres qui précèdent le déferlement, on a Cœur de loup où ça se fout sur la gueule. On a euh, Cœur de loup et l'autre. Bah prélude, prélude où ça se fout aussi sur la gueule. Donc, au final, Prélude au Cataclysme et Cœur de Loup, qui sont les deux bouquins de Kata, euh, l'Alliance et la Horde se foutent sur la gueule directement en fait. Donc, c'est. Pourquoi la paix Alors que quand tu joues à Cataclysme, en plus, en jeu, tu vois les oppositions hors d'Alliance qui sont quasiment partout. Euh, elles sont partout. Vous allez voir la vidéo sur Cataclysme. Le nombre de fronts de guerre qu'il y a entre Guilnéas, entre euh, euh, les, les Maltaires de l'Ouest, etc. Le, le nombre South Shore. Euh, le, le nombre de théâtres de conflits et d'opérations entre l'Alliance et la Horde me sortir que c'est la paix, c'est pas possible en fait. Et surtout, surtout, et là Blizzard est extrêmement pernicieux, en fait, ils essayent de nous foutre un brouillard en mode. Contexte Vanilla. Sauf qu'à Vanilla, bien sûr, le fait que ce soit, ce soit la paix à Vanilla, ça pouvait passer parce que euh, oui, il y avait quelques théâtres de conflit. Bon, C'était surtout du PVP. Ils l'ont canonisé mais c'était des théâtres, c'était des, des escarmouches. Euh, globalement, le traité de paix tient. C'est pareil à Burning Crusade. Et à Burning Crusade, il n'y a pas de grands affrontements d'alliance pas de problème. Mais à partir de Warzone King, là, on a directement du alliance versus Ordre. Le dernier raid, l'un des derniers raids de Wotelka, c'est ICC, hein, la Couronne de Glace vous avez littéralement les premiers boss et si vous êtes horde c'est un boss alliance muradin si vous êtes horde euh, si vous êtes alliance vous affrontez euh, Varok Saurfang donc c'est littéralement du horde versus alliance et euh, on est dans le grand conflit horde alliance donc nous sortir qu'on est en paix c'est pas possible surtout que Jaina apparaît comme vraiment toujours comme c'est vraiment la Jaina de War3 qui a pas bougé en fait et toujours la paix tout ça tout ça tral mon ami euh, la paix blablabla blablabla. Bla, bla. Mais en fait, à Cataclysme, les troupes de l'Alliance qui sont stationnées au Barents, qui sont stationnées à Gué du Nord, etc., c'est qui C'est quoi les tabards qu'ils ont Ah mince, c'est des troupes de Terra-Mort Ce ne sera jamais abordé dans le bouquin. C'est totalement esquivé. Et pourtant, Gué du Nord, on va en parler. Le bastion, je crois que c'est le bastion, c'est pas la redoute, la redoute c'est Hôtel euh, il me semble, mais euh, le bastion de la redoute ou je sais pas quoi, le bastion Vaillance, euh, je sais pas, le truc au sud des Barents, là, pareil, il est évoqué. Et, soigneusement, on évite de dire si c'est... On dit que c'est Alliance, oui. Puisque Terra-Mort fait partie de l'Alliance, donc c'est Alliance. Mais jamais on te dit, oui, c'est dit à demi-mot que c'est des troupes de Terra-Mort, mais on te dit pas que c'est les troupes de Jaina qu'on fait... Du coup, les, les mecs qui attaquent les positions de la Horde, qui agressent aussi la Horde, qui ont des tabars de Terra-Mort, qui ont vraiment les armures de Terra-Mort, etc., Jaina est pas au courant, ça pourrait être une intrigue justement en mode... Bah, euh, et c'est d'ailleurs dans le jeu de rôle, quand Terramor était la capitale de l'Alliance, il était dit qu'à Terramor il y avait des quartiers nains, des quartiers gnomes, des quartiers humains, des quartiers... Euh, des différents royaumes humains, etc. et qu'il y avait des tensions politiques entre les différentes races et autres, et que certains n'étaient pas tout à fait d'accord avec les accords de paix de Jaina. Donc certains lui mettaient des coups dans le dos à Jaina. Mais là, ça, donc, ça aurait pu être une intrigue pour expliquer un peu ça. En mode Jaina, bah, elle, elle est pas au courant de tout ce qui se passe chez elle, mais, mais non, non, non, non, on va pas en parler, on met ça sous le tapis et personne le, personne le remarquera, de toute façon tout le monde s'en fout de Terre mort donc on met ça en dessous le tapis, et pendant tout le récit, sauf que c'est pas possible, si vous avez joué à Cataclysme, c'est pas possible en fait, le contexte ne va pas, ça, ça, ça n'est pas possible, et encore à Vanilla ça pouvait passer, là ça passe pas, on est en guerre ouverte, donc non, c'est pas possible, euh... Garrosh alors honnêtement, moi je suis enfin Garrosh, j'ai fait une vidéo de débunkage euh, sur Garrosh. je vous laisse vraiment la voir mais ce bouquin je comprends du coup pourquoi certains considèrent que Garrosh a changé à partir de, de Mist of Pandaria parce que dans ce bouquin le FC Garrosh, ah il a dû prendre cher hein. je comprends qu'ils aiment pas euh, ils aiment pas Mist of Pandaria pour ça hein, les, les mecs, de, les, les fans de Garrosh. mais euh, en fait bah, le Garrosh, j'ai lu du coup tous les livres concernant Garrosh, sauf euh, bah, les, les Ombres de la Horde, mais bon, ça changera pas grand chose Garrosh c'est déjà un abruti, c'est déjà un gros con, euh, c'est déjà un mec qui est là et il a été créé pour ça, il a été créé pour relancer le conflit hors d'alliance donc évidemment c'est un bourrin. Mais c'est vrai que dans ce bouquin, putain, il... Ah, il se fait porter la petite moustache, le petit képi, le treillis et euh, il lève le bras en l'air. Hein. C'est <rire> peut-être un petit peu dans l'abus parfois <rire> parce que c'est vraiment, vraiment la Gestapo et, et les SS, hein. c'est assez impressionnant. Donc, euh, Garrosh a toujours été un peu autoritaire comme ça, enfin, plus qu'un peu d'ailleurs, même dans les précédentes œuvres. Mais là, pour le coup, c'est peut-être même parfois un petit peu violent, un petit peu caricatural. Mais, euh, mais après, bon voilà, il, on le rappelle, hein, vidéo de debunkage Garrosh, il a, créé, il a été créé dans cette optique. Euh, un autre point qui est tellement pernicieux aussi, c'est Tral. Tral qui est totalement AFK euh, du bouquin. Je rappelle quand même, j'ai lu Prélude au Cataclysme. Trall, euh, bah malheureusement, il y a le cataclysme, il y a des swings, il y a les éléments, tout ça, tout ça. Euh, du coup, euh, Trall doit abandonner sa fonction de chef de guerre pour donner euh, son office à Garrosh. Le temps qu'il puisse régler les problèmes et revenir. Ce qu'il fait à Cataclysme, il sauve le monde par deux fois, en protégeant les éléments, tout ça, tout ça. Euh, Ragnaros, tout ça. En soignant les éléments et en détruisant la menace qui, est, qui a créé le cataclysme et qui est sur le point de détruire le monde, des swings. Elle demeure. Du coup, à la fin de Cataclysm, bah, c'est bon. Traal, il a fait son job, il peut revenir en tant que chef de garde de la Horde. Mais non, mesdames et messieurs. Il y a un script à respecter. À la fin, il faut qu'il y ait de nouveau Horde versus Alliance. Sinon, hein, bah, le, le, le PVP, le gameplay, tout ça, tout ça, ça va pas fonctionner. Donc, si Traal, il revient chef de garde de la Horde, il n'y aura plus de conflit entre la Horde et l'Alliance. Donc, dans ce bouquin, malheureusement, Christy Golden a la lourde tâche de devoir essayer de... De mouliner pour essayer d'expliquer de, de, pourquoi Tral revient pas. Donc Tral, bah maintenant il a une femme, il a un enfant. Donc il doit prendre soin d'eux. Tral, alors ça c'est à la fin aussi du bouquin, euh, il continue à soigner Azeroth. Alors il y a plein de chamanes qui s'en occupent. Hein, c'est le moment aussi de balancer les refs à plein de chamanes euh, YOLO et dont on se fou Je vais y revenir après aussi ça. Et au final, le mec... C'est plus pressant, je veux dire, il peut soigner Azeroth et sauver. Bien sûr, il y a encore des problèmes avec le cataclysme, c'est logique, c'est même plutôt bien qu'il l'aborde, mais il peut totalement revenir après, etc. Là, on te parle, de, de, de, de, enfin, on te parle de, de choses qui se passent au sein de la Horde qui rigolent pas, avec une garoche qui euh, se radicalise dans, dans l'exercice de son pouvoir, dans le vol de reliques euh, monstrueusement importantes euh, du vol bleu, et dans l'utilisation contre Terra-Mort. Et Thrall euh, Non, non, euh, it's fine. Euh. Oh, c'est pas bien ce que fait Garrosh. Hein. Oh, c'est pas bien. Hein. Et fait un truc <rire> genre, fait quelque chose Alors à la fin, il va essayer de parler à Jaina, mais ses paroles euh, ne résonneront pas et ne, marchent, enfin, ne, fonctionnera, ne fonctionneront pas assez, en tout cas. Mais au final, genre même une fois qu'il a, il a convaincu Jaina de ne pas détruire Grimmar, Enfin, genre, c'est tout, il a rien fait, il ne retourne pas, à dire à Garrosh, qu'est-ce que t'as fait, etc. Non, il, il s'en va. Genre, c'est hallucinant. Donc voilà, petit rappel, Jaina, Terra Mort va être détruite par l'utilisation de, de, de, de justement de ce que je disais, donc l'une des reliques, hein, l'iris de focalisation qui va servir euh, de larguer une énorme bombe de mana euh, grâce à l'intervention d'Elves de Sang. Qui, ont, qui trahissent euh, Dalaran, tout ça. Tout ça. Terra-mort est détruite, tuant euh, plein, de sites, plein de civils également, hein, parce que la plupart des gens, quand j'ai fait la vidéo sur garage beaucoup m'avaient dit « Non, non, il n'y a pas de civils, il euh, y a eu évacuation. » Non, non, non, ils ont évacué les enfants. Il <rire> y a plein de civils hein, euh, à Terra-mort. Du coup, euh, Terra-mort est détruite, avec énormément de troupes de l'Alliance dedans, etc. Euh, et euh, Jaina va vouloir se venger en, en, vol, en récupérant les risques de focalisation et elle va commencer à vouloir... Euh, Lancer un rat de marée euh, sur euh, Orgrimmar en se servant des risques de focalisation et en envoyant des centaines, des milliers d'élémentaires d'eau contre leur gré détruire Orgrimmar. Finalement, euh, c'est Kalegos qui va surtout réussir à la convaincre de ne pas le faire et Thrall lui euh, euh, aidera aussi un petit peu, mais finalement euh, elle l'envoie pas ça. Et à la toute fin, Jaina, euh, Jaina retient son bras et elle va rejoindre Dalaran, donc le Kirin Tor. Donc, ça globalement, c'est ce qui va se passer dans le bouquin. Le problème, le problème, puisque là je vous ai parlé de pas mal de personnages, donc Garrosh en ai déjà parlé. Mais euh, ce, qui est, ce qui est génial, donc, euh, le, le, côté intérim, le côté intérimaire de Thrall n'est jamais réévoqué. Euh, Thrall a donné son pouvoir temporairement à Garrosh mais il le reprend pas et c'est jamais évoqué. Euh, le mandat temporaire de Garrosh, euh, sous le tapis c'est pareil, hein, on n'en reparle plus. Ça c'est extraordinaire. Maintenant, parlons de kalegos plus en détail. Kalégos, comme je l'ai déjà dit, déjà, il part tout seul hein, au lieu d'amener tout son, le vol bleu avec lui pour chercher l'iris de focalisation. C'est vrai que quand tu arrives à plusieurs, l'intérêt, c'est que tu peux potentiellement te séparer pour essayer de couvrir plus de terrain. Mais là, il y va tout seul. Donc, qu'est-ce qui va se passer La Horde, astucieusement, a maquillé, a caché risques de focalisation. Donc, kalegos ne trouve pas où est l'iris de focalisation. Quel dommage Il va du coup voir Jaina en parler à Terramor parce qu'il sait que Jaina est extrêmement puissante il en a parlé euh, à Dalaran également et du coup et eh bien Jaina accompagnée de ses différents euh, conseillers ses différents magiciens va Essayer de trouver les risques de focalisation. Euh, à ce moment-là, on va introduire un nouveau personnage qui s'appelle Kindi, qui est une création du bouquin. Kindi est une petite gnomette, donc une petite gnomette qui va devenir l'apprentie de Jaina. Alors, qu'on soit clair, elle n'était pas l'apprentie de Jaina avant le bouquin. Elle est introduite dans le bouquin, apprenti de Jaina. Et je trouve aussi que c'est assez malsain, parce que euh, Kindi, c'est un énorme... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Kindy et qui trouvent souvent, quand tu dis Kindy, les gens font Ah, oh, c'est triste, elle est morte, blablabla. blablabla. Parce qu'elle va mourir pendant la destruction de Terra-Mort. Et au final, Kindy, ce personnage n'apporte rien. Elle fait plein de remarques, elle parle de bouffe. Alors évidemment, on est grand hommage au gameplay. Hein, donc évidemment, comme c'est une, une apprentie magicienne, eh bien, euh, elle invoque de l'eau et, euh, et du pain, hein, comme le mage de haut évidemment. Et la différence, c'est que Jaina, elle est plus forte qu'elle, donc elle invoque de la meilleure nourriture et de la meilleure euh, de la meilleure boisson. Donc elle, eh bien, elle est, elle est encore euh, apprentie euh, pâtissière en fait. Qu'est-ce que ça m'énerve ces références au gameplay, putain. <rire> et du coup, eh bien, euh, le problème en fait, c'est que ce personnage il sert à quoi À des remarques à la con et surtout à être en fait une sorte d'enfant parce que vous pouvez la remplacer par une enfant humaine, ça change rien. Donc c'est le représentant racial des gnomes et surtout eh bien, ça va être le tire-larme, puisque quand elle va mourir, euh, pendant, comme tout le monde meurt à terre à mort, eh bien, il euh, faut imaginer que c'est quand même un petit enfant qui est mort, donc c'est triste. Le personnage ne sert qu'à ça. Alors évidemment, je peux comprendre et je peux pas vous en vouloir que vous, que vous soyez attaché au personnage, mais relisez le bouquin, prenez un peu de recul, vous verrez que le personnage, il est créé juste pour ça, en fait. Et ce qui est génial, c'est que on force les liens affectifs, et je vais y revenir aussi après, on force les liens affectifs à 200 à l'heure. Jaina vient de la récupérer en apprentie, ça y est, c'est presque sa fille. Et le temps dans le livre, ça avance très vite. C'est, allez, deux semaines au maximum. Alors je peux comprendre qu'on s'attache à quelqu'un très très vite, mais à la fin, faut pas déconner, quoi. Genre, c'est... C'est dommage. Ils auraient introduit le fait que... Déjà, il aurait fallu la créer avant ce bouquin. Hein Et surtout, bah tu dis que ça est allé là depuis la fin de War 3, en fait. Que justement, il s'est passé des trucs avant War 3. Mais non, il faut faire un hommage au joueur Kindy elle vient de Dalaran, donc Dalaran, bah, c'est Wotelka, donc c'est après Wotelka, etc. Donc c'est un peu pendant la période de Cataclysme, que Jaina, enfin fin cataclysme, donc juste avant Tides of War, que Jaina a récupéré son apprenti. Eh oui Alors que si tu dis que ça fait beaucoup plus longtemps qu'elles se connaissent, là tu comprends qu'il y a un lien affectif qui est très fort entre eux. Mais en fait non, c'est très récent. Et ça va être encore pire avec kalegos Kalegos du coup qui arrive et qui est à l'aide de Kindy, Jaina. D'ailleurs Kindy qui est anti-horde. Elle a Dalaran, il paraît que Dalaran c'est neutre, hein, euh, aux dernières nouvelles. Dans le bouquin Dalaran c'est neutre, elle elle vient de Dalaran mais comme c'est une gnome, bah, elle est alliance donc elle déteste la horde. <rire> je... Mais euh, du coup, Kindi euh, va aider aussi, alors Jaina, Kindi et euh, j'ai oublié son nom, Gavroche, euh, Gavroche, ou... non pas Gavroche, Gavroche euh, c'est les barricades, c'est autre chose. Il y en a d'autres, en tout cas c'est Tavroche je crois, le bras droit de Jaina magicien. Euh, J'ai oublié son nom, mais en gros, voilà, il y a, y a pas mal de magiciens qui essayent de se pencher sur la disparition de l'iris de focalisation. Finalement, Jaina trouve euh, une astuce que peut-être la horde aurait utilisée pour cacher, euh, cacher l'iris de focalisation. Donc on se rend compte, encore une fois, assez vite que l'iris de focalisation, bah, il est dans les mains de la horde, probablement. Et au final, Kalegos va partir. Maintenant, qui sait Il va partir à la recherche de l'iris de focalisation et il se rend compte que l'iris de focalisation euh, bouge tout le temps. Et là, pas de bol Il est tout seul Donc il vole et à un moment donné, bah, il se fatigue, vu qu'il est en perpétuel mouvement. Quel dommage, s'il avait emmené plein de petits copains avec lui, ils auraient peut-être pu couvrir la distance, attaquer euh, les mecs qui bougent très vite le, la relique. Mais non, il est tout seul. Oh C'était donc pour ça qu'il est parti tout seul, en fait. Pour que le scénario avance et que la destruction de Terra Mort ne soit pas euh, esquivable, évitable. Oh là là là là là là, là ça m'énerve, <rire> et le pire c'est que quand l'iris de focalisation va être utilisé pour détruire Terra Mort, il va servir à rien, évidemment calégos, il va être écarté très vite, oh petite blessure blablabla, bla bla, et dégagé il va survivre à l'explosion finalement il va retourner voir les siens pour dire bah il s'est passé ça j'ai échoué, l'iris de focalisation a été emporté Là on va se dire, bah, il va apprendre de son erreur qu'il qui était bon, Apprendre de ce genre d'erreur, c'est digne d'un héros d'Alien Covenant ou de Prometheus. Hein, c'est euh, apprendre de, de moins être con en fait. Hein. Et le personnage va du coup voir le vol bleu, lui dit, pré, fin, explique la situation, et là il dit, bon bah, maintenant il faut que je récupère les risques de focalisation. Donc il a été faire son rapport pour repartir en mode, bah, en fait j'ai toujours pas les risques de focalisation, donc il <rire> faut que je le récupère. Donc là, bah... Moi honnêtement je suis un dragon du vol bleu, je fais la même, hein. euh, la plupart des mecs du vol bleu se barrent <rire> Je pense qu'ils se sont rendus compte que le, rem le remplaçant de Maligos est un incompétent Et euh, au final, bah là il y a Kirigosa et d'autres et les restes du vol bleu qui disent Bah laisse nous t'accompagner, euh, on, on, ça fonctionnera plus Et là, Caligos dit, bah non, c'est ma responsabilité, euh, j'ai perdu les réseaux de focalisation, c'est à moi euh, de corriger cette erreur et il repart tout seul <rire> Insupportable Insupportable Du coup Et c'est là qu'il va rencontrer, euh, qu'il va aller voir Jaina et qu'il va réussir à convaincre finalement Jaina. Au départ, il va même pas réussir, mais euh, finalement, il va réussir à convaincre Jaina de pas détruire euh, l'iris de focalisation. Au final, euh, d'autres personnages qui sont euh, introduits, alors faut, faut que je vous en parle d'ailleurs, faut que je vous en parle parce que c'est quelque chose qui est extraordinaire et c'est un truc qui me m'insupporte au plus haut point c'est l'un des bouquins, et je crois que c'est le bouquin de World of Warcraft qui référence le plus de euh, clins d'œil au jeu et à la licence en entière je ne déconne pas, ça a l'air peut-être petit comme ça mais il y a tous ces personnages là qui sont des personnages du jeu qui sont référencés et on pourrait se dire, bah, si c'est bien fait, c'est pas un problème. Le problème, c'est que c'est juste une liste de PNJ qui ne servent à rien en jeu, qui ne servent à rien dans l'histoire, mais c'est en mode, tu as vu, joueur de World of Warcraft Regarde le vendeur de sac niveau 5, et eh bien, il est là. Et il est dans mon bouquin. Et il y a que des clins d'œil comme ça pendant tout le bouquin, qui ne servent pas au récit, mais c'est juste, « Hey, joueur de WoW, tu vois ça Tu vois ce personnage Tu connais ce personnage ils ne serviront à rien au récit, globalement. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est simple, à partir du moment où dans le bouquin on vous parle d'un personnage, vous allez sur WikiWo, vous vérifiez, oui, c'est un PNJ de WoW. Qui soit créé à Hotelka, soit créé à Cataclysme, soit créé à Vanilla, mais voilà, ou même des persos qui ne sont même pas dans WoW, mais euh, référence, référence. Et des fois ça n'a rien à voir, c'est juste pour le clin d'œil. J'ai l'impression qu'ils ont fait un bingo, les mecs, en mode. Allez. Euh... Un petit billet de euros pour que tu cales, tu cales Alexstrasza dans le bouquin Ouais mais ça a rien à voir avec Alexstrasza Bah tu parles des dragons, je suis sûr que tu peux la placer à un moment donné facilement Bon ok euh, Tu vas placer euh, Corialstrasz, Crassus Ok, bon d'accord Tu vas placer euh, Kelthuzad Mais ça n'a rien à voir Mais c'est pas grave, tu vas placer Kelthuzad à un moment donné dans le truc C'est insupportable Insupportable J'ai vomi <rire> J'ai vomi littéralement <rire> en, en regardant. J'en pouvais plus. J'ai dû arrêter ma lecture plein de fois parce que ça me ça m'insupportait. Euh, le docteur machin Vanosen, je sais pas quoi. Ah bah vous allez le voir. Bah c'est un docteur. Du coup il va. On le voit et il va. Jaina dira il va bien s'occuper des gens. Ah oh là il y a le fameux lieutenant capitaine machin qui vous êtes dans une quête. Oh il est là. Il ne servira à rien. Mais je l'ai référencé. C'est insupportable, insupportable. Et euh, le problème aussi, un, un des gros soucis. En plus de ça, euh, c'est que du coup, on a des personnages qui reviennent, par exemple, sans aucune justification. Euh, typiquement Khadgar. Kadgar qu'on a retrouvé à Burning Crusade, et eh bien dans le bouquin, il arrive, euh, on apprend qu'en fait, bah, il est retourné à Dalaran. Première nouvelle. Merci bouquin, parce que c'est vrai qu'à à bah Khadgar, on l'a pas vu. Amop euh, Khadgar, on le verra pas. <rire> il faudra attendre voir Lord of Draenor pour voir Khadgar, pour, retourner, pour retrouver Khadgar en fait. Mais Khadgar, dans le bouquin, est au conseil des six. Et il est limite, quand tu vois l'implication, c'est limite le chef du conseil des six de Dalaran. Donc Khadgar dirige Dalaran. Merci. <rire> Mais on n'expliquera jamais pourquoi il est revenu à Dalaran, comment il est revenu à Dalaran, pourquoi il est retourné à un poste aussi important. Ça ne sera jamais expliqué. Merci Alors moi je suis très content hein, que Khadgar soit réutilisé, tout ça, tout ça. Mais il y a un moment donné des explications de comment il l'a fait, de comment ça s'est passé. Non, non, non, que dalle, c'est tout. C'est Khadgar, donc comme c'est une figure connue, bah, Katgar est là. C'est on dirait presque le nom d'un joueur de football italien, Katgar est là, mais Katgar est là. Donc c'est c'est incroyable. Et Khadgar va faire un, un truc, mais il va avoir deux rôles dans le bouquin. Le premier c'est qu'il revient comme une fleur et c'est un nom connu parce que si on vous dit Modera, hein, ça serait chiant il faudrait développer le personnage. Donc on va plutôt vous dire Khadgar et euh, Kadgar la plupart des gens connaissent. Ils l'ont vu à Burning Crusade et euh, c'est un grand héros de la deuxième guerre. Donc ça parle plus. Donc Modera t'es bien mignonne mais tu fermes ta gueule et tu laisses Khadgar parler. Et à la fin du bouquin, Khadgar, Jaina était à deux doigts à voler, à voler un bouquin permettant d'utiliser l'hyriste de focalisation à Dalaran, donc au Kirin Thor. Elle a elle était à ça de lancer un rat de marée sur Orgrimmar et finalement elle va utiliser le savoir interdit les risques de focalisation pour détruire la flotte de la Horde à la place qui était en train d'attaquer la flotte de l'Alliance Donc en gros elle a dépassé les limites, elle a dépassé les bornes et Khadgar lui confie les clés. Khadgar lui confie les clés de Dalaran en mode « Ah oh bah c'est toi la patronne maintenant » Eh oui parce que là on va attaquer, et ensuite j'attaquerai les relations entre les personnages, mais un gros problème aussi dans ce bouquin, alors encore une fois des raccourcis très vite, mais en fait la plupart, et ça revient un petit peu sur les, le traitement aussi des personnages, en fait la plupart des personnages quand ils se parlent ce ne sont pas des personnages, ce sont des scénaristes, ce ne sont pas des dialogues de personnages. Tu as littéralement Calégos dans le bouquin, on t'explique bah, que c'est un dragon, donc forcément il connaît pas forcément toutes les jeunes races et les, la culture des jeunes races. Il y a même un moment donné où on fait une blague là-dessus, on fait de l'humour parce que il, donne, il fait des expressions qui n'ont aucun sens, parce qu'il essaye de faire une expression humaine, mais en fait bah, c'est pas un humain, donc il essaye de s'adapter. On te montre ça, et honnêtement c'est très drôle et c'est très réaliste. Et trois pages après, c'est Caligos qui te fait un exposé de la situation géopolitique des nains. Le mec, il, sait, il connaît pas les expressions humaines, mais il sait comment ça se passe chez les nains. Il sait que, ah bah oui, depuis que euh, depuis que Magni est, est devenu un, un glaçon, et bien bah en fait, il y a lui qui a pris le pouvoir machin, lui là là, hop hop hop, Moira est revenu, etc. Mais il y a deux minutes, bro, tu sais même pas comment il parlait <rire> Qu'est-ce que tu nous fais là Qu'est-ce que tu racontes Parce que c'est pas le personnage qui parle, c'est le scénariste. Et la Kindy elle aurait pu servir à faire ça, puisque c'est une gnome. Elle connaît un peu ce qui se passe à Ironforge chez les nains, mais non non non, là c'est Calégos. Ça n'a aucun sens, ce sont des scénaristes qui se parlent. Et le truc qui m'a le plus choqué, c'est qui dirige à cette époque là euh, le Kirin Thor Dalaran Bah c'est pas Khadgar. Ni Jaina à cette époque là. Dalaran, c'est Wotelka, c'est Ronin. D'ailleurs Dalaran où est-elle Dans le bouquin, évidemment, on va pas la bouger de place, hein. dans le jeu elle, a, elle est en Northrend, donc elle reste Northrend. Pourquoi elle sera ailleurs Évidemment. Donc c'est Ronin euh, qui est le chef du Tor. Donc Ronin veut aider Jaina Et Ronin est un personnage issu de l'univers étendu Donc on, on l'apprécie pas mal et, Ayant lu le jour du dragon, ayant lu la nuit du dragon Ayant lu aussi euh, bah, d'autres, notamment dans le jeu de rôle aussi Où il a un peu d'importance euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'à Wotelka bah, C'était l'occasion de le réintroduire Donc il l'avait fait chef du Tor. D'ailleurs le bouquin se marre un peu là-dessus en disant Mais pourquoi il est chef <rire> Et c'est vrai euh, Je veux dire... Euh, Lorsque tu le quittes avant Wotelka, Ronin, c'est pas vraiment euh, le magicien modèle, et ils en parlent. Là-dessus, ça, pour le coup, ils l'ont pas mis sous le tapis, ils ont dit, euh, ça, a toujours, ça a toujours étonné euh, que euh, il soit chef euh, du Kirin Bon, là-dessus, au moins, c'est honnête. Et au final, qu'est-ce qui va se passer Et c'est vraiment des scénaristes qui se parlent, Kaligos qui parle à Jaina, et pareil, Ronin qui parle à Jaina, et à un moment donné, leur conversation, c'est « qu'est-ce que tu fous là, Jaina »« Qu'est-ce que tu fais là, à Terra-Mort » Et Jaina, bah, bah c'est mon peuple en fait. <rire> Et les mecs font, ouais mais tu perds ton temps ici en fait. Tu pourrais aider le monde en faisant d'autres choses plutôt qu'être là. <rire> du coup, bah t'es une magicienne, Jaina. Va enfin, à Dalaran, tu serviras plus. Alors que là, Terra mort, tu sers à rien. Et là, moi je suis choqué, <rire> parce que c'est pas un personnage qui parle à un autre personnage. C'est encore une fois un scénariste. Pourquoi? Jaina, c'est un personnage très apprécié de la franchise. À War 3, c'est l'un des héros au final de l'histoire. Dans Vanilla, dans Warcraft Vanilla, bah, comme c'est les, les, les héros, enfin les véritables héros ne servent à rien. À Burning Crusade, bah comme on va en Outre-Terre, bah, forcément la plupart des personnages sont pas là. À partir de Wotelka, il commence un peu à se bouger, au moins ils se monte, mais il sert servent toujours à rien. Jaina s'est montrée à Wotelka, elle a fait coucou et euh, elle dit à Tral, hey, calme-toi et ensuite euh, voilà. Et à Cataclysme, bah, on, on est dans la continuité de Vanilla, donc il y a quelques persos qui vont servir, Tral et Jaina ne sert à rien. Et en plus, on récupère la Terra Mort de Vanilla, donc forcément, bah, ça ne sert à rien. Donc, probablement aussi à la demande des fans, il était temps que Jaina se bouge. Le problème, c'est que Terra Mort n'a pas d'avenir dans Warcraft et Terra Mort est un énorme problème de cohérence à cause de Vanilla, puisque Terra Mort est dû être la capitale de l'Alliance de l'Ouest, et dans le jeu de rôle, par exemple, il est dit que l'Alliance de l'Ouest dirigée par Terra Mort... A des tensions avec euh, l'alliance de l'est dirigée par stormwind que ces deux alliances là n'ont pas du tout les mêmes pensées les mêmes politiques et autres et que limite la plus grosse alliance bah, c'est celle de mort donc mort toute petite qui est censée être en paix avec la horde est construit bah, dans la droite ligne edward 3 donc euh, bah, les guerres hors d'alliance c'est fini et ben bah, ça marche pas dans un mmorpg où il faut du pvp entre factions donc littéralement les scénaristes ont décidé de vaporiser mort et enfin, du coup, comme ça, Jaina pourra servir à quelque chose. Puis de toute façon, on a une Jaina qui n'a ser... qui, qui rien fait depuis War 3. Donc, ah, qu'est-ce qu'on fait Quatre... Et là, vous avez littéralement un scénariste qui vient de vous préparer au fait que Jaina va être chef de Dalaran. Elle sert à rien Terra Mort, donc autant qu'elle soit à Dalaran. C'est absolument aberrant. Aberrant, je trouve, cette situation. Et au final, bah du coup, Terra Mort est vaporisé, ça permet à Jaina de se bouger, ça permet d'éviter les incohérences liées à Terra Mort. Maintenant Terra Mort le petit, la petite, le petit port de pêche il est détruit comme ça euh, plus personne nous emmerde avec cette ville à tel point que les gens maintenant Terra mort Oh Terra Mort c'est une petite ville hein rien du tout Alors que c'est pas du tout ça hein, encore une fois je vais avoir trois Et du coup Terra Mort bah détruite Et euh, les liens entre les personnages bah c'est encore une fois comme je le disais c'est que des scénaristes qui se parlent entre eux Et euh, du coup bah à la fin Khadgar lui donne les clés de vas-y tu deviens chef du Krim Tord carrément direct comme ça tu as volé le Kirin Tor, tu as retourné ça à tes propres intérêts et dans une EN absolue. Tu as détruit aussi la neutralité, euh, la fameuse neutralité pro euh, propre à Ronin. Mais vas-y, NP, on te donne les clés de la maison. Ce qui va aboutir à des problèmes, d'ailleurs, Mr. en C'est extraordinaire. <rire> extraordinaire. Mais là, c'est littéralement, vous savez le script. À la fin, il faut aller à tel résultat. Voilà, démerde-toi. <rire> démerde-toi, chère autrice. Il faut que tu arrives à tel résultat. C'est incroyable. Et dans, dans ces relations artificielles entre les personnages, je vous ai parlé de Kindy, Calegos et Jaina ne se connaissent pas. C'est littéralement la première rencontre qu'ils ont, c'est dans le bouquin. C'est dommage. À la limite, ils auraient pu introduire le fait qu'ils se connaissaient déjà, pas beaucoup, mais qu'ils se connaissaient déjà, et en trois jours, en deux jours, Jaina, et... c'est même en deux jours, Caligos et Jaina tombent amoureux l'un de l'autre. Et c'est... Je trouvais déjà qu'entre Tral euh, et... Et Agra ça allait vite, dans Prélude au Cataclysme, ça allait très très vite Mais alors là, c'est littéralement, euh, ils se voient, c'est embrassons nous direct quoi. Et c'est même pas, on parle même pas d'un coup de foudre, les deux se trouvent jolis et basta Et euh, instantanément... Euh... Et ça au final, bon, c'est pareil en termes de clin d'œil tout le temps, il bah, y a beaucoup de clins d'œil à Arthas Je trouve qu'il y en a trop personnellement, j'aime beaucoup certains qui permettent de revenir Notamment l'utilisation d'Arthas à la fin est très intéressante euh, Legos, bien sûr parce que c'est l'historien du, du livre lui reparle de, de ce qu'a fait Arthas incroyable Bon après là pour le coup Jaina lui a raconté donc ça peut passer mais bon il connaît tous les détails évidemment puisque c'est un scénariste et euh, du coup et eh bien Jaina va être heurtée quand on commence à lui rendre compte que ce qu'elle est en train de faire c'est même pire qu'Arthas parce qu'au moins Arthas il le faisait pour son peuple euh, et il essayait de sauver les gens Là, Jaina ce qu'elle est en train de faire c'est de la pure haine. Donc euh, là l'utilisation d'Artha, c'était intéressante mais sinon c'est beaucoup de fanservice en fait. Beaucoup beaucoup beaucoup de fanservice et pas du bon fanservice. Euh, donc c'est vraiment ce qui m'a gêné dans le bouquin. Alors je pense que dans les commentaires je rajouterai des trucs parce que j'oublie des choses. Mais euh, ce qui fait que ce bouquin je l'ai euh, pas du tout supporté quoi, je l'ai très mal vécu. Euh, que des conversations entre des bots, entre des robots, quoi. C'est vraiment euh, des scénaristes qui se parlent. Euh, tout va très vite. Tout va très, très, très, très, très, très, très vite. Euh, plein d'intrigues ne servent à rien. C'est énormément de facilité scénaristique. Beaucoup de. Je, je vous invite, si jamais vous l'avez déjà lu et que vous l'avez aimé, relisez-le en essayant de prendre du, du, du recul et vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facilité. Il euh, y a quand même des choses que j'ai appréciées, comme je disais, notamment certains. Euh... Certains, euh, certains échos. Il y a quand même 2-3 conversations aussi où c'est pas des bots mais des vrais personnages qui se parlent et ça fait plaisir. Euh, Jaina il y a certains moments où c'est vraiment intéressant je trouve. Notamment quand il parle de la magie avec Allegos et ce qu'est la magie. Euh, pareil aussi. Ah oui j'avais oublié un tacle sur Maligos qui est extraordinaire, faudrait que je le retrouve. Un tacle sur Maligos qui est incroyable. Euh, c'est Kirigosa qui tacle Maligos. Ah voilà! Euh, alors peut-être que nous avions raison de songer à les ex exterminer, puisque bon, le vol bleu n'est pas d'accord sur la politique, hein. certains considèrent qu'il aurait fallu détruire toutes les races, euh, etc. Donc Banagos, un dragon bleu, dit euh, Peut-être nous avions nous raison de songer ex à les exterminer jusqu'à la dernière. Et là, il y a Kirigosa qui répond Non, cela a toujours été la vie de ceux qui ne prennent pas le temps de réfléchir. Allez, bim! <rire> Mange Chamaligos! <rire> ça, ça m'a fait halluciner. Mais euh, du coup, il y a plein, plein, plein de, de, de choses dans ce livre que je. je je peux pas en fait, c'est pas possible c'est trop facile en fait, il y a trop de choses en mode bah, on le bascule, on le bouge du côté et c'était déjà un peu dans le prélude mais dans prélude au moins il, il s'essayait pas de te cacher sous le tapis de montrer qu'il y avait un problème et ensuite on avance là c'est littéralement on te cache sous le tapis certains trucs en mode euh, ça va passer quoi, plus c'est gros plus ça passe quoi, et ça passe apparemment donc euh, moi je vous invite à relire le bouquin si vous l'avez aimé et prendre un peu de recul et vous rendre compte de certains artifices de scénarisation, certains artifices d'histoire, de scénario, de même de personnages qui, qui présente des trucs qui sont pas censés connaître. Euh, des petits euh, clins d'œil, il y en a pas mal à pas mal de bouquins au final aussi que Christy Golan a pu écrire mais à d'autres. Euh, J'ai bien aimé les, un des trucs que beaucoup de gens ont oublié, mais par exemple euh, bah, la salle, la salle des nuages, la salle euh, céleste je crois de Dalaran, celle qui est introduite dans Le Jour du Dragon et qui est réutilisée. Euh, ça, ça m'a fait plaisir parce que ce n'est pas en jeu. et euh, bah, C'est l'une des, des salles intéressantes d'ailleurs donc ça ça m'a fait plaisir j'étais agréablement surpris qu'il réutilise ce, ce passage mais ouais le bouquin beaucoup beaucoup de service qui ne sert à rien euh, beaucoup de facilité et je pense que je vais m'arrêter là je suis déjà beaucoup trop long désolé euh, je pourrais aller beaucoup plus dans le détail mais euh, je serais peut-être un peu, un peu saoulant à force donc voilà ce que j'ai pensé du déferlement je sais que beaucoup l'apprécient ce bouquin euh, je pense qu'il y a aussi peut-être de l'affect personnel et ça c'est très dur bah, de de, de, de, il y a des trucs qu'on aime ou on n'aime pas, hein, c'est là-dessus il n'y a pas de problème, mais il y a quand même des éléments objectifs dans l'un dedans, typiquement Calégos. Et vous allez me dire, ah oh, c'est pas très grave, bah si, c'est ce qui fait qu'à la fin Terra Mort est détruite, donc Terra Mort aurait pu ne pas être détruite en fait. Donc c'est des raccourcis scénaristiques euh, imbuvables en fait. Donc moi ça je peux pas en fait, la fin ça doit aller comme ça, même si ça n'a aucun sens, et par exemple on doit y aller parce que c'est pour préparer Mist of Pandaria, donc il faut qu'il y ait du conflit hors d'alliance, donc on y va. Thrall pourrait mettre fin à la guerre, Kaligos pourrait mettre fin à la guerre, Jaina pourrait mettre fin à la guerre, mais non, non, non, non, non, non, non, il faut qu'il y ait la guerre, donc euh, destruction. C'est voilà, j'espère euh, que cette vidéo vous aura plu, euh, je rappelle que c'est pas parce que je suis négatif dans cette vidéo que ça je considère que l'histoire de World of Warcraft euh, c'est de la merde, euh, là pour moi on est dans, les... dans tout ce qui se fait de pire, mais euh, je rappelle que beaucoup de bouquins, notamment après, alors pas crime de guerre, malheureusement je n'ai pas apprécié crime de guerre non plus. Je vous laisse aller voir la vidéo sur crime de guerre d'ailleurs. Mais euh, bah d'ailleurs, la plupart des bouquins post-crime de guerre bah, sont partie des bouquins que j'ai le plus apprécié de, de World of Warcraft. Donc, euh, notamment, bah, prélude. Euh, non, pas prélude. Before the Storm, avant la tempête, et euh, bah, celui d'avant Shadowlands, que je vous conseille, qui est vraiment très très très bon, euh, qui est Shadow Rising en anglais, donc euh, en français c'est l'armée des ombres que j'ai bien apprécié, qui est très très cool, et c'est pareil, bah là, le déferlement, si tu l'as pas lu, pour avoir le contexte, j'ai la chef, hein. c'est obligatoire pour comprendre ce qui se passe à Mr. of Mandaria. Donc, euh, tu dois passer par ça pour comprendre le, le, le, ce qui se passe à Mop, c'est pas... Non. Enfin, c'est un peu dommage. Euh, voilà Merci à tous d'avoir pris le temps, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, dans le Nexus Et je rappelle que cette vidéo fait l'objet des préparatifs avant la vidéo sur Mist of Mandaria. Voilà et on fera une vidéo spéciale Terra Mort, je préfère le rappeler. Où on va lister beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, mais alors beaucoup de problèmes sur Terra Mort. Là, j'ai essayé de les esquiver, ça fait quand même 50 minutes de vidéo. Putain, y a tellement de trucs à dire. <rire> Bisous!